Donc bonjour, je suis Yoann Besky, développeur Java et consultant DevOps chez Sphere. Lors de cette section, le sujet sera Go, aussi nommé GoCD pour Continuous Deployment ou Continuous Delivery. C'est évite de faire la confusion avec le langage de Google. On va commencer rapidement par un rappel des 3 C, donc intégration continue, livraison continue et déploiement continu. Histoire d'être tous d'accord sur les concepts et les grands termes de ces 3C. Ensuite, on verra la partie théorique de Go et on terminera par une démonstration. Donc, les 3C. Déjà, on peut commencer par dire que le continu est pas vraiment continu, puisque chacun des jobs sera soit scédulé, soit lancé manuellement, etc. Quoi qu'il en soit, ça peut être comme ça. L'intégration continue, j'espère que tout le monde connaît, maîtrise parfaitement le concept. Donc on va commencer par compiler. On va lancer les thèses, unit, euh, Selenium, SoapUI, etc. On va faire de l'analyse statique, avec Sonar par exemple. L'intégration de la base de données, Flyway, Liquibase, comme vous voulez, histoire de tester les scripts de migration. On va générer de la documentation, ça peut être de la Javadoc, des diagrammes UML, des changelogs, etc. Et pour terminer, on va automatiser, entre crochets, le déploiement. C'est un stop-start du serveur avec le déploiement à nouveau WAR, qui n'a absolument rien à voir avec la livraison continue ou le déploiement continu, puisque quand on automatise juste comme ça dans l'intégration continue, ça va, on va juste avoir une application qui va tourner pour un environnement X, mais pas du tout tester le pipeline de déploiement dans X environnement donné. De... Le principe à retenir c'est que chaque commit va générer un artefact, un WAR, un ER, un TARGZ, un ZIP, comme vous voulez. Voilà. La suite, euh, la livraison continue. On va partir euh, d'un job d'intégration continue euh, parfait, on va dire. Potentiellement la documentation n'est pas très utile. Donc on commit du code, on va lancer euh, l'intégration continue. La flèche rouge, c'est pour du fail fast. On ne veut pas attendre un quart d'heure avant que le job se finisse pour savoir si c'est ok ou pas. On veut que dès qu'il y a un test qui plante ou quelque chose qui se passe mal, qu'on soit informé. Et on a à côté le feedback pipeline. C'est juste l'information, qu'est-ce qui se passe et est-ce que tout va bien. Une fois que cette étape est passée, on va pouvoir déployer dans un environnement de développement automatiquement le package qui a été créé dans l'étape précédente. Encore une fois, on aura euh, le pipeline d'erreurs qui va générer des erreurs si euh, le déploiement s'est mal passé, si les smoke tests ne sont pas passés correctement, etc. Si tout se passe bien, on a un OK dans le feedback pipeline on va pouvoir déployer dans toute une série d'environnements qu'on veut. Le déploiement sera automatique ou manuel, ça dépend du besoin, sachant que la dernière étape sera toujours manuelle. Parce que si elle est plus manuelle, on arrive à l'étape suivante. Voilà, donc ça c'est des choses importantes. Ceci s'appelle un, un pipeline de livraison continue. On peut aussi le présenter autrement que linéaire. Potentiellement, j'ai déployé sur l'environnement de développement, tout s'est bien passé, je vais aussi déployer en QA, staging, test, comme vous l'appeler, sur un environnement de performance pour faire des tests de charge, sur un environnement de test de sécurité, enfin pour faire des tests de sécurité. Et ça aussi, et donc, je euh, Donc, si les trois petits carrés perfqe security euh, sont OK, on va pouvoir euh, déployer en production. Ceci s'appelle aussi un pipeline de livraison continue. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque build peut être euh, mis en production euh, manuellement. Ce qui est complètement contraire au principe de snapshot euh, comme des outils comme Maven. On ne veut surtout pas écraser un build qui a planté, alors qu'un autre avant fonctionnait bien. Le déploiement continu. Donc on repart de la livraison continue, on enlève toutes les opérations potentiellement manuelles. Et au, au final, on commit, et chaque fois qu'on commit, on va passer tous les environnements pour arriver en production, chose qui est extrêmement difficile à réaliser puisqu'il faut des batteries de tests colossales pour être sûr que l'application va fonctionner correctement. Donc ça c'est dans un monde idéal, tout le monde ferait ça, mais c'est rarement le cas. Ici, le principe à retenir c'est que chaque build est mis en production, si bien sûr, euh, les étapes du pipeline sont ok à chaque fois. Ensuite, euh, Go, des concepts, déjà la société euh, Softworks, qui est une société spécialisée dans les, le processus, euh, les processus qui interviennent dans le cycle-vie d'une application. Donc, ça peut être des processus euh, humains ou des processus techniques. Humains, donc euh, typiquement l'agilité. Euh, Martin Fowler, embauché euh, en 1999 par Softworks, est aussi euh, signataire en 2001 du manifeste Agile. Ça peut être aussi des processus techniques. Comme euh, les, le premier serveur d'intégration continue, euh, Cruise Control, qui a été développé par euh, Softworks euh, en 2001. Ils ont aussi euh, développé euh, Selenium. Bon, ça, c'est des outils qui, au fur et à mesure, euh, ils ont abandonné, Il délégués à la communauté. Et en 2007, ils ont créé Go, originellement euh, appelé euh, Cruise. Euh, Je n'ai pas vérifié s'il y a eu du code en commun entre Cruise Control et euh, Cruise, mais peu importe. Et en 2010, donc, Cruise a été renommé Go. Originellement, l'outil était payant. Et depuis février 2014, il est totalement gratuit, open source, pour essayer de venir jouer dans la cour des grands, où le marché est dominé à 99% par un Jenkins. Quoi. Chose extrêmement compliquée. Le principe de base de Go, donc on a un master, des agents, donc on a un serveur, euh, et puis, un agent qui va connaître l'adresse du serveur et lui dire « toc toc, euh, je suis là, tu peux m'utiliser ». Go euh, doit, doit s'utiliser dans un mode cluster, comme on va voir plus tard, on ne peut pas utiliser qu'un seul agent, contrairement à Jenkins, si on installe Jenkins, juste le War, c'est bon, tout se passe bien. Euh, avec Go, c'est un peu plus compliqué, il faut absolument un serveur et au moins un agent, et avec un seul agent, on verra un petit peu après. C'est quasiment inutilisable. Les concepts. La tâche minimale qui peut être exécutée dans Go, sont des simples commandes. On va faire un maven clean install. C'est une tâche. Euh, un maven deploy, etc. Vous avez compris, c'est ce qu'est ce qu une tâche. Une suite de tâches va être un job. Les tâches sont exécutées séquentiellement dans un job. On va grouper les jobs en stage et là, les jobs peuvent être exécutés en parallèle. Donc, point sur les agents. Un agent exécute un, un job. Donc, si vous voulez exécuter des jobs en parallèle, il faut au moins deux agents puisque les agents sont mono Ce qui est, pour moi, l'une des seules problématiques de Go, c'est vraiment ça, c'est que... Si on a 10 développeurs, il va falloir 10 agents, sinon on va queuer les jobs, et les jobs seront exécutés euh, un à un, dans un ordre aléatoire. Ensuite, les stages peuvent être groupés, euh, donc euh, si je reviens sur quand même, le parallélisme des jobs, l'intérêt c'est de pouvoir exécuter par exemple des, jobs, euh, des tests, pour euh, du Mac, euh, du Windows, du Linux en parallèle, euh, des tests Selenium, il suffit d'installer les agents sur chacune des machines. Ce qui me permet de dire que Go est disponible, euh, que ce soit serveur ou agent, pour Mac, Windows, euh, Linux. Donc, alors, il y a même des deb ou des RPM, ou sinon euh, un simple zip où il faut tout installer. Donc les stages sont rassemblés dans des pipelines, donc pas à confondre avec euh, le pipeline de livraison continue. On verra ça un peu plus en détail. Et juste un groupement euh, fonctionnel, on va dire, des pipelines groupes. Donc là je vais un peu vite, peut-être c'est pas tout clair, mais on va voir en détail euh, après. La page d'accueil, donc on voit que c'est assez sympa. On va repartir de notre euh, pipeline de livraison continue qu'on a vu tout à l'heure aussi. Donc on va grouper la page d'accueil et, euh, et le pipeline de livraison continue. Donc pour euh, Go, un pipeline, c'est juste une petite boîte euh, grise. Et dans la page d'accueil, ça se représente par euh, une autre petite boîte où on a le nom. Celle-ci s'appelle euh, MPA, ce que j'ai appelé euh, MyOSum awesome Project Staging. Ensuite, donc, le pipeline, qu'on attend par pipeline de livraison continue, se nomme Pipeline Group. Et donc, c'est la totalité euh, des pipelines, euh, intégration continue, staging, UAT et production. Et les stages, donc, que je rappelle, les stages exécutent des jobs qui, eux, exécutent des tâches, sont les petites boîtes vertes. Boîtes vertes, ça veut dire que tout s'est bien passé. Sinon, c'est rouge. Et si c'est en cours d'exécution, c'est orange. Ensuite, un autre concept intéressant de Go, c'est le fan-out. Donc en gros, c'est que mon pipeline, qui s'appelle Dev, s'est fini en succès. Je vais pouvoir starter, automatiquement ou manuellement, les pipelines de performance QA Security. Ensuite, si ces trois pipelines sont terminés OK, je vais activer une option qui me permet de starter le pipeline de production. Donc, find out. Des questions pour l'instant Je sais que c'est rapide. On va pouvoir voir la démo. Donc, comme je disais, euh, Go fonctionne le mieux dans un mode cluster, c'est typiquement adapté à du cloud avec des petites machines. On n'a pas besoin d'avoir des grosses machines pour juste compiler une application. Après, il y a certains tests forcément vont avoir besoin de plus de RAM. Ça peut fonctionner aussi euh, très bien avec des conteneurs Docker si on a une grosse machine et on veut partager. On veut utiliser des conteneurs Docker un, pour, un serveur, pour le serveur et puis après plein de petits pour les agents. Et après la solution d'avoir une grosse machine, on n'a pas la possibilité d'installer du docker on va devoir installer le serveur plus les agents malheureusement euh, les Debs, si on installe 10, ça ne va pas fonctionner donc il va falloir prendre le zip et puis installer manuellement ou euh, créer un script d'automatisation, c'est assez simple pour pouvoir exécuter, euh, avoir plusieurs agents donc pour euh, la démo, je suis parti sur des conteneurs docker j'ai une grosse machine et je n'ai pas accès à internet là. Donc, euh, vous voyez sûrement pas trop parce que c'est gros, mais euh, non, vous ne voyez rien, non Vous ne voyez, quelque... voyez rien du tout. C'est moi qui ne vois plus rien mais non. Euh, donc, ici... On a la liste des, euh, des conteneurs qui sont startés donc on a un qui s'appelle Gitblick qui va avoir le, le serveur Git. On va avoir un VoxServer qui est donc le GoServer et puis euh, VoxAgent1 2 qui seront les deux agents Go. Euh, tout ceci est monté euh, avec un, un network, euh, bon, ça c'est pas très important, mais juste pour la forme. On a un, un network qui s'appelle Vox Network et j'utilise des IP statiques. On voit pas ici, mais en gros pour, euh, vu que l'agent doit avoir l'IP du serveur, et qu'à chaque lancement des conteneurs, j'aime avoir la même IP, on utilise des IP statiques. Donc, ensuite... Okay. Donc ça c'est les repos euh, git qui sont utilisés, ils n'ont absolument rien à l'intérieur, c'est juste un readme avec euh, juste une ligne. Vous ne voulez pas déployer une application juste pour cette démo, juste voir comment ça, ça fonctionne. C'est euh, un readme avec euh, démo et euh, les autres euh, repos ont la même chose avec les noms euh, fail et euh, forge. Ensuite... Donc, on va voir l'interface de Go. Ce qui est assez problématique, c'est je regarde de côté. Donc, on a euh, le pipeline group My Awesome Project. Quelque chose de pas mal. C'est qu'on peut configurer la vue et euh, afficher ou non les pipelines qu'on qu veut dans la page d'accueil. Tout est configurable par permission, bien sûr. L'administrateur a potentiellement accès à tous les projets. Mais, euh, si vous avez 25 équipes avec 25 projets différents, on peut filtrer et pas avoir des pages de 10 mégas à charger. Ensuite, donc, euh, on va faire un tour d'horizon de, de cette page d'accueil. Il y a beaucoup de liens euh, sur les petits box, les, les pipelines. On peut commencer par le titre. qui est un récapitulatif de euh, tous les, toutes les exécutions. On voit que la première, il euh, y a juste le premier stage, donc, euh, je rappelle les stages, c'est les petites cases vertes, enfin, des rectangles gris qui ne sont pas exécutés, qui contiennent des jobs et, euh, des, et les jobs contiennent des tâches. On a euh, le 2 à planter, il est rouge. Et on a des petites flèches, euh, enfin des triples flèches noires, ici aussi, parce que ça s'est arrêté, potentiellement je peux les réexécuter. Là, vous ne voyez pas, moi non plus, mais euh, il dit euh, forcer euh, le start. Ensuite, donc, euh, le start, c'est pour continuer les steps suivantes, même si ça planté. On a la roue qui dit réexécute-moi le, le step 2, le stage 2, et en cliquant sur euh, le i ici, on va avoir la description euh, du, du pipeline. Je reviens un petit instant. Ici, on a les, les changes. Donc potentiellement, c'est comme sur Jenkins, on a un trigger by change qui correspond à j'ai euh, comité euh, dans Git ou dans n'importe quel SM. Donc, les SM, SM supportés par défaut, on a Git, euh, Mercurial, TFS... Et puis, euh, SVN. Et on a les actions qui sont euh, triggerées par euh, un utilisateur. Donc là, qui s'appelle Anonymous, parce que j'ai configuré absolument aucun droit et les permissions, donc j'accède à tout et je n'ai pas besoin de me connecter. Le trigger par Anonymous, c'est quand je clique sur la petite flèche euh, ici. Si je clique sur euh, la flèche... Non. Si je clique sur la flèche ici avec le plus, je peux euh, sélectionner, enfin indiquer un hash de commit euh, que je veux euh, compiler. Ce qui est une fonctionnalité qui est arrivée euh, assez récemment. Jusqu'à présent, considérer que qu'il euh, n'y avait qu'une seule branche qui devait être euh, compilée à la fois. Donc là, vous pouvez les hash pour préciser euh, des branches des noms de branches aussi. Et euh, le... Pause, va permettre de désactiver le pipeline pour une certaine raison. On clique dessus, il faut indiquer la raison de la mise en pause du pipeline. Ensuite, ici, on a un petit, euh, un petit chiffre que okay, vous ne voyez pas. Vous voyez correctement Donc, euh, ici, c'est 3, c'est pour dire qu'il y a eu 3 exécutions du pipeline. Et ici, on a qui s'appelle le stream map value qui va présenter et voilà c'était pour présenter le concept de fan out, fan in, donc en gros j'ai mon pipeline, on commence par le SM. Go ne permet pas de lancer, d'avoir un pipeline qui n'a pas de matériel. Donc le matériel c'est typiquement le SM, un autre pipeline, ou euh, un package, Donc, potentiellement on pourrait avoir un package euh, RPM, Donc, par défaut euh, le YUM et inclus, euh, plus, sinon il faut développer un petit plugin pour accéder à différentes euh, ressources. Donc euh, on va devoir définir le matériel, là c'est euh, un repo-git, pour pouvoir starter notre pipeline euh, map euh, CI. Une fois que le pipeline est terminé, on va avoir du fan-out et on va lancer les, euh, les deux pipelines staging et UAT. Donc, ça ne fait absolument aucun sens dans un carréel. C'est juste pour vous présenter ça et pas avoir les 10 millions de pipelines. Et une fois que les deux sont terminés, on va pouvoir euh, exécuter le pipeline de production. Donc Je, je l'exécuterai tout à l'heure, mais le principe, c'est soit je commit, soit euh, j'appuie sur le bouton start et donc tous et... Euh, s'exécute automatiquement, sauf quand on arrive à la production. Je dis, quand tous les pipelines précédents fonctionnent, tu m'actives le bouton pour déployer en production, mais je ne veux pas que tu le fasses automatiquement. On est bien dans de logique continue. Donc, je peux aussi cliquer sur les petits, les petits rectangles verts et revenir sur ma vue de détail du, de l'exécution de mon pipeline. Voilà, dernière étape. Parce que là, on retrouve le nom du pipeline, le nombre d'exécutions du pipeline, donc 3, et euh, le nom du stage. Ensuite, il faut aller un peu en dessous pour avoir les jobs et potentiellement euh, les, les stages. Non, les stages ne sont pas montrés, parce que ça sera dans la console, ça dépend de ce qu'on va faire. Mais ça sera en, en dessous. Ensuite, on a la partie... Euh donc là, il ne reste pas trop longtemps. On ne va pas voir tout. Des choses intéressantes. Avec Go, on peut utiliser euh, des templates. Donc là, la petite roue, c'est pour paramétrer euh, le, le pipeline. Ici, on voit un pipeline avec une autre roue. C'est pour dire que c'est un template. En gros, j'ai un template qui s'appelle euh, MAP euh, Deploy, qui est utilisé par tous les... Euh, mes autres pipelines, donc staging, UAT et production, puisque je veux déployer l'application exactement de la même manière. On a l'avantage de pouvoir définir hors du template des variables d'environnement, sécurisées ou non, qui seront utilisées pour pouvoir enfin, par la, enfin qui seront accessibles par l'agent et donc lors du déploiement, ou des paramètres si on veut configurer une URL, passer en paramètre, etc. Le seul La petit, seule petite chose qui manque ici, c'est des paramètres sécurisés. En gros, si je veux taper un password, il va apparaître en clair. Ce qui est un peu dommage. Heureusement, on peut résoudre partiellement le problème avec les variables d'environnement sécurisés. Ici, je tape et c'est bien points. Donc on pouvait continuer. Donc, je vais prendre un pipeline qui n'a pas de template. Et on voit le nom du pipeline, on commence. On a le nom du job, du stage, et puis à l'intérieur l'ensemble des tâches. Donc là pour l'exemple, c'est assez simple. Euh, c'est juste des échos euh, hello et Donc, on va en voir ici. Donc euh, c'est des variables d'environnement définies par défaut euh, et accessibles par, euh, par tous les agents gros. Et là, on a des jobs, euh, des jobs en parallèle. Donc, les tests, là, par exemple, c'était test Linux, test Windows. On va le lancer, histoire de voir ce que ça donne. Donc, pour continuer un petit peu la présentation, euh, les changes, ici, si je clique dessus, le, ça m'indique le matériel qui a utilisé. Donc là, ici, c'est euh, le repo-git. Et euh, le commentaire du commit et puis le hash. Je sais pas ce que vous en pensez, moi l'interface je la trouve assez sympa et surtout pour des personnes qui ne euh, sont pas développeurs, ça parle assez bien de voir, voilà tout est vert, est-ce que euh, mon application est en production Je n'ai pas navigué dans des tables et des listes euh, de manière complète. Donc là j'ai lancé mon job, on voit que euh, le, premier, euh, enfin, mon job, mon pipeline. le premier a fonctionné correctement, donc il est vert. le deuxième est orange. On a le job test Linux qui a fonctionné, mais le test Windows il est toujours actif. Et ça c'est à cause de l'agent, parce qu'on peut configurer des agents par ressources, donc typiquement les tests Windows on va leur dire utilise uniquement les, les agents Windows. Si je teste du, de l'IE sur le machine Linux, ça va difficilement fonctionner. Donc là, mon agent il est désactivé. C'est pour ça que le job ne s'exécute pas. Donc il suffit que je le sélectionne, que je l'active. Et maintenant, il est passé à, euh, à idle, sachant qu'il était désactivé. Donc une petite note aussi quand vous rajoutez un nouvel agent, il faut euh, explicitement l'activer par défaut et ils sont au statut pending c'est une certaine sécurité et dire euh, j'accepte cet agent, c'est moi qui l'ai configuré et, et donc c'est bon pour, pour y aller. Go a une API euh, accessible en REST euh, qui a été développée euh, ces dernières années. Donc on n'est pas obligé d'aller dans l'interface graphique. Ici, si on reprend, on voit que le stage 2 qui testait Windows s'est euh, exécuté en succès. Et maintenant, on a euh, le dernier euh, stage euh, qui s'exécute. On va laisser continuer ça. Je vais prendre des questions parce qu'on a bientôt fini. Question Non Donc, le détail euh, du stage, on voit euh, que ça exécute et qu'ici, euh, il fait quelque chose, mais apparemment, euh, il est bloqué par quelque chose. Voilà, c'est un des problèmes des agents, c'est que à chaque fois, l'agent doit récupérer le code. Donc, si vous avez des gros repositories et euh, 10 agents différents qui vont exécuter, tous les stages, enfin, vous avez 10 jobs dans un seul pipeline de 10 agents, chacun va devoir récupérer euh, le repo Git, en tout cas au moins euh, la version courante, ce qui peut prendre un peu de temps. Une petite note, euh, chaque job peut exécuter des artefacts. Alors, ici. Donc un artefact, ça peut être un fichier ou un répertoire. Ce répertoire va pouvoir être utilisé par un autre job. Puisque comme on a dit que c'est les agents qui exécutent les jobs, il faut les transférer potentiellement. Donc voilà, c'est tout. Je vous remercie. Et une petite note...